C'est vrai que c'est important qu'on enseigne les langues étrangères à nos enfants quand ils sont petits. Oui, mais dans la classe, par exemple, il n'y a pas d'élèves bilingues. Hein? Mais il me semble que Li parle chinois, Leila parle arabe et je crois que Fatoumata parle malinqué. Oui, mais quand je dis bilingue, je veux dire euh, français-anglais.